la prise en compte des droits des femmes, l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout la place et le rôle qu'elles doivent jouer dans la société sont des sujets particulièrement préoccupants de l'ensemble des états du monde. Cette coopération mondiale s'est traduite au niveau de l'Organisation des Nations Unies par l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du programme de Beijing et des objectifs du millénaire, pour le développement qui invite les États à mettre en place des politiques publiques et des mécanismes pour parvenir au respect des droits des femmes et à une égalité réelle des sexes. Sans avoir attendu ces orientations internationales, notre pays, conscient du rôle important des femmes dans l'amélioration de la démocratie, des droits humains, de l'économie et du progrès social, s'est engagé dans une politique de promotion des droits des femmes et de lutte contre les inégalités à